voilà mbote bandeko balandi ya bosona bozambe boso biso mokilombimba kola pambola bino euh, na les avertis obinu baji bako kwa kolanda biso we les avertis zali euh, groupe bana nzambe oyo bali quoi vertir biso namakambo makambo ezakoya na makambo ezali na makambo ekoya puisque bisomoko to route aki na mangomba to route aki na kati ne spare groupement mais, quand should have a bend, and il have to get a chance to get a a chance to il a a chance to get a a il a a na a a il il faut que un disciple, il y C'est important, il a des Je veux dire, site pas adresse contacts. contact est affiché. Mais si So réellement libre. Donc, sans toi libre, je veux dire, question on savoir si besoin, si même faut contacter Bissot, ça nous permet de faire vraiment ravis. Il y a un contact puisque le conscience puisque Bissot a car il gagner pour Yeshua. Le premier sujet, le prophète. Il y a un sujet sujet qui est abordé. Pourquoi et Zali, ma cambo, toujours mon abusso, toujours tu la Bible comme la seule source, il y a inspiration, la seule source, n'est-ce pas, il y a connaissance, puisque tu y es qui est une vérité, il y a autant que tu as besoin de ma cambo pas de ma Toujours on a ma supporté, toujours on a ma camouflé que pour na ko ko divertir bino na, toujours à fumé ma cam, yo pour na ko pesa à bon Pourquoi? Puisque guerre est allée entre la vie et la mort, le diable n'est-ce pas? Et donc Yeshua, c'est la guerre qui a déjà déclenchée, qui a déjà déclarée, surtout pour na biso badou. Mais Yeshua, na bolingo na di mal qui n'est-ce pas? Qu'on commente tout pour y affuter nyongwa na sacrifice na croix par euh, euh, donc euh, le fusion et y a cent naies mais qui l'ont non et zongi dit ça qui n'est pas boyokani na biso donc naies moko o azali tata puisque à comme a indiqué moi na mais a zougakine bota tata ye, puisque il est sozali nzambe alors depuis lors le diable ne laisse pas le diable ne laisse pas pour attaquer banan nzambe na ngi alors tout comme on a que na battant autour d'Ango surtout euh, prophète est comme le colaneti vogue est comme il le colanelo quasika c'est-à-dire batu mingi pona bazwa réellement axé et pas bino baya ka lokwa prophète puisque aibi que mutu nyonso n'amba ke la asa ka toujours tendance a lokaka yeba makangwe ko yashima et pourtant le kota la toyeba prophète normalement selon la bible azali nani prophète azali mutu oyo a ponami min pour nous transmettre n'est-ce pas et puis pour expliquer ma cambou nzambe na bandeli prophète azali mutu a ponami epai ya yemuko Yahweh pour à transmettre et pour expliquer n'est-ce pas ma cambou nzambe epai abatu yango na katya pro y'a prophète attribue à prophète azali la manière qu'on numéro on a des gens liste attribue à prophète azali qu'au prédire ma cambou bah ma cambouer coéclaircir ma camp, ko longola flu na kati ya connaissances abatu ko expliquer ba oracle, c'est à dire malo banzambi ya expliquer au explique, bien expliciter ango ko donc ko interpréter donc doctrine, c'est à dire ko percevoir non réellement la vraie doctrine euh, comme on a musika ko annoncer n'est-ce pas à venir bien prédiction et ouverture koloba ko édifier ko exhorter na encourager ça va attribuer aux causes en akatia prophète ceux qui les ambang aux causes donc c'est pas quelque Ça dit c'est pour dire que non, un prophète c'est celui qui d'abord a prononcé par une zambiémo ko. Ce n'est pas que au contact qu'elle colle à prophète, au contact qu'elle colle de quel est prophétie pour comme un prophète, ce n'est pas ça. Un prophète c'est celui où une zambiémo ko a pronié a commission n'est-ce pas donc envoyé naie pour na, a expliqué ou bien a euh, à transmettre, n'est-ce pas, un message dans ma cambo zambé à Pessier, ou bien soit volonté zambé tout court. Maintenant, question de Foto Mitouna, est-ce que l'éloge vraiment n'a qu'à l'église, prophète et bon gazal tu peux expliquer prophète à Salina, mais si tu veux, tout as une question de lobby. Est-ce que vraiment prophète l'élo à cause à église Donc, il question de tout. N'a qu'à l'église, nouvelle alliance. Ou bien, dans Nouveau Testament, il a un prophète en Et bongipeto, que le prophète est en train de Nouvelle Alliance, prophète qui a été en Azaki déjà dans le temps Jean-Baptiste à été de On comprend que c'est que Azaki prophétesse, moi, Azaki déjà dans le temps ancien, c'est-à-dire dans le temps de la et puis à continuer à vivre, titan où Yeshua est. Mais tout ça, parce que le prophète après Yeshua. Question de tout, on partir à Wana. Parce que si Méon on pas Azaki prophète, Jean-Baptiste n'est pas un prophète, bien qu'il y ait la voix, mais c'était aussi un prophète. Parce qu'il a un prophète qui prédit que mon suis Yeshua, Il y a un prophète. Mais que prophète après, n'est-ce pas, avènement, il y a la résurrection. Est-ce que le prophète, à a la Bible, il y a la nouvelle alliance. Donc, on que, il y a que, le prophète a selon Ephésiens chapitre 2, verset 20, prophète a fondement fondement à l'église, Église l'église, n'est-ce pas, aux accords de Christ avec eux, majuscules. L'église a corps de Christ, il y a une place prophète, et donc Moussa, il y a qui place, on attend l'église, on est donc salami. Puisqu'il y a corps de Christ et salami qui, après résurrection, donc après, un document dire après résurrection, et surtout après avènement, il y a un Saint-Esprit, des sukoyo, l'église est place. L'église est L'église place. L'église est une place. L'église L'église place à l'effet de toutes les nations, mes disciples. C'est-à-dire, il y a un mandat, message, au afin que tu dois aussi transmettre n'est-ce pas les qui ont été pas les donc Monique 5 et c'est et Le prophète a fondement à l'église mais la pierre angulaire Yeshua. Yeshua donc Yeshua église de Christ église est n'est-ce pas après son son et trompette L'église église Église on est botamaki au travers n'est-ce pas fondement n'est-ce pas? Et ça qui est au travers par bah, prophète. Pourquoi? Puisque déjà avant que Yeshua aya, c'est la prophétie qui a annoncé que Yeshua a fallu qu'il Donc prophète dans l'ancienne alliance, asaki mutu lokolanganayo, muti demu lokolanganayo. Mais la nouvelle alliance il y a des questions. Et ça, a pourquoi? Puisque tout le monde a abus et a limingi. Dans cette option, il y a des consolant d'angais si en fait, caractéristique, d'abord, il y a faux prophète. faux prophètes, c'est par exemple, un miracle. Si vous avez pas, le pétrole. pas, le pétrole. pas, pétrole. de il ba, y bo, bo, e, e, a un jeune peu de et puis bo et puis Ce sont des gens qui viennent, n'est-ce pas, pour s'abuser, c'est-à-dire abus sa abu de confiance. confiance, c'est le cas l'Anzambe, puisque Alors, ce de Tant que la faiblesse de il y a un espoir qui est de toutes sortes de mensonges. Tant que vous avez ce qu'on dit, même recherche sur le Au cas où tout le a réseaux sociaux, tout le a des réseaux sociaux mutakuzo al petta na ya zutta penza atalonaka tya ba facebook alukyo alukyo alukyo azuba camarade no ba connaissance no lukyo ba ndeko yo après j'ai mis sur son couta na na katya place moko ba komi ko peso prophétie on ya na okombo neboy mama na okombo ne kombono boy kombono neboy toi tu penses qu'il a prophétie mais pourtant sa prophétie mais ali ayebivi nawo plus qu'ça qui recherche sur ta vie tant yo go mona ki ba epso li kamoko bo étape normale au cancer mutanza mouta solo ndoko mona ke makambu oyop a ebisu yo et a solo selon yomendoka sakik le cherche au pesimbongo au pesi nzoto sto pona bana basi au abusé abusé na na vie nayo et puis au côté même lifelo pourquoi puisque tu as suivi la voie de mensonge il est important de comprendre que quand il y a le nouveau testament on a une nouvelle alliance il faut te comprendre quand que nouvelle nouvelle alliance normalement après fondement à église. Tout de l'église toi ça son a besoin de prophète ba bimat ba que no je viens au nom de Dieu Là, pour exemple, je pense que c'est mais je pense place il un Covid a dans mois de février, mars et 2020. Le prophète prophètes, ils prophète. Pourquoi pas il Mais jamais ils pas les c'est-à-dire ceux qui il a fallu que avant réellement vraiment prophète confinement pourquoi ba so ba qui va arriver Caractéristique à prophète à prophète ali moutoyo a annoncé à venir. Moutou a ka musika. Mais so ce qui bango basou mona musika te, ça dit basa batou kou yi na yo. Alors, pourquoi est-ce que prophète, si tu n'as tant y a fondement église basa important basala? Bande kou vous comprendre à l'époque, tant que église ça seye an acte des apôtres, bat bande yon n'a accès à même pas à Torah, même pas à ma an zambé alors il a fallu maintenant que le prophète batanga la, la, bamboua, la et puis bible quelques notes par mais ce n'est pas tout le monde qui avait ça alors il a fallu maintenant que le prophète base dans la période où nous nzamba permettait que période bamba prophète bazala de façon à ce que bango va expliquer Nous bien pas dans prophétie, à ma cambo et makambo ekuya quand je parle de prophète ici je ne parle pas à don non don à sangge don à prophète je parle d'un prophète réellement majeur nzamba tindio nzamba mandaté étant que prophète il y a longtemps bon monde va ba to bazobi benga pour nous. Nous faire prophète de nation bazaba tu ya kuta bolanda bango nous avons que nos frères, nous avons que doctrine doctrine Yeshua. La doctrine Yeshua est doctrine est La Le seul chemin qui mène au ciel est Yeshua. C'est ça, doctrine à Yeshua. Nous Mais alors, il y a chemin, la Bible dit que nos chemins spacieux, nos chemins étroits. Mais les gens suivent. qu'on a besoin de conquérir les yeux mais pourtant et pourtant c'est là où ils allaient trois où ils en a problème parce que nous sommes là tout ça quoi place un prophète mannequin a un exemple qui vous demande que concordance veste chaussette, pourquoi puisque a il est homme de Dieu mais ça n'a rien à voir avec tout ça. Jean-Baptiste, oh Oui, sa qui prophète, sa la voix qui crie dans le désert, il se nourrissait de sauterelles, il se nourrissait de miel. ba poso Pourquoi puisque ce n'est pas le donc le physique, pas l'aspect qui compte, c'est l'esprit qui compte, c'est la parole qui sort de la bouche d'un prophète qui compte. Un prophète n'a pas une forme, mais un prophète doit avoir un fond. Les choses que tu dis, depuis que vous avez prophétisé, vous avez choses. Dernièrement, vous qui fait des Vous avez fait des choses. Vous avez Vous ça Vous Vous Vous Vous Vous Vous prophète ou prophétesse mais tu fais des choses qui ne concordent pas avec la volonté de Dieu tu peux pas te dire que te proclamer prophète nzamba que que prophète c'est quelqu'un pas que nous aux prophétie prophète c'est pas ça un prophète c'est celui que Dieu a choisi c'est pour David David prophète David qui a c'est pas sa famille qu'il a choisi. David. C'est pour dire que un prophète c'est lui qui n'est-ce pas animé à message, à transmettre connaissance à transmettre le message à yabatu et à mais c'était plus dans le temps il y a là. Mais dans le temps, la Bible, c'est la prophétie par excellence. Puisque dans la Bible, dans la Genèse, dans l'Apocalypse, la vérité n'est pas train de Il suffit d'avoir faire un Saint-Esprit dans toute Saint vérité. Il y a un message que je suis en train de préparer dans ce Yango, un très important na na très important flash message puisque message auto coma pourquoi puisque il y a deux fois tu on a qu'à site internet site internet le la texte c'est pourquoi to tant n'est-ce pas il a a un site internet donc on a les avertis.net. message auto gros tour le voir de nous avons fait arrêter de lire la bible comme un simple journal message auto ça to que par exemple, Donc Mandela libéré. Et exemple on Ceux qui le à Mandela bimille Mais pourtant, le journal la C'est-à-dire, ce qui m'a que Bible journal de y a puisque que tu lis ma kamusa mais pourtant quand la Bible il y a il y a il y a des choses et il y a des choses et y a des choses après ok il faut comprendre que Bible est un livre. aux contenir ba fait réel ba fait advenir n'a fait passer la Bible le journal nous faut comprendre ça que à partir à la Genèse t'in Apocalypse prophétie la il y a a fin Bible, il y a si quelqu'un vient, par exemple, te dire que c'est un menteur. Pourquoi? Dans la Bible, il est écrit Donc la Bible c'est la seule comment dire, source où il y fiable. Pour vérité au n'zambé aza koupé sa bisou botang anna kati totang anna 1 Jean 1 jan chapitre 4 verset 1 le biboué bien aimé n'ajouter pas foi à tout esprit mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu n'gaye par la grâce de Dieu nous sommes tous les amis qui sont ba des frères et des au moins, vous avez pour des moutons, de de qu ce que tu avez dit, c'est que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous que vous avez dit que que vous que vous avez dit que mais avez dit que que vous avez dit pas que dit Comment est-ce que ça a Un homme de Dieu ne ment pas. Nous Zambe à cause à Nous cause à Un Jean il y a un jours, il y a quatre jours, il y a il y a un jours, il faut que quatre jours, il il y a éprouve. il y a la jours, il y il y a il y a coupe ceux qui d'Europe, ceux qui ne savent pas. Que France m'a encore remporté, en gros. Et puis, ce n'était pas la France, mais c'était un, un autre pays. Mais il continue avec son ministère de prophétie, des prophètes. Et puis, les gens le suivent quand même. C'est pour dire que, bandegobo limbisa, chrétien, n'a disciple. Vraiment, il y a une différence. Je répète ça pour le contraire, mais tout n'a Un chrétien est celui qui suit la religion chrétienne. Mais un disciple est celui qui est appelé de Yeshua. celui qui suit réellement le maître. Ce qui se cause là dans un maître, normalement tu peux pas avoir deux maîtres, puisque le Dieu moque Yeshua l'obit que nul ne peut servir deux maîtres. Soit tu goûnes, soit moque quoi il. Mususu, au se mon. Ça veut dire Yeshua percevait cette possibilité de comprendre que non, pour na osa l'obitko, il faut le chemin la vérité est la vie oh yemo que dit yeshua ce que yo communa papa papa mon mo, mo mon père spirituel ma mère spirituelle et ça quand bouillé auxu mona que 10 na banza mbé belé pourtant yeshua lingakate que au comparer na banza mbé mususu lingate ko pèse importance na mususu ko le cahier pour yaza un dieu jaloux alors faut comprendre ma que mona bande ko alors un jeune on a que tu continue ton obé car Plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Le bah, prophète Mingyama baye bah, nakati Kati Yamokili. Ce qui est un en de temps. Exemple. Il y a un peu de temps. Il y a un malade. malade Et toi, tu penses que en, en allant chez un prophète, il y a de Je te dis non. Puisque le prophète a fait ça à Muta pesa ka lobi kwa li Yeshua. Alobi boye na bandeli verset na lobaka, passage dans lobaka. Na Marc 16. Voici les miracles qui accompagneront à ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Ça dit qu'imposer le bon dans malade, ce n'est pas un problème de prophète ou de pasteur ou des apôtres ou de je sais pas des un problème il y a mutunyonso o ya ndi meli komba Yeshua. Quand on dit qu'on dit mais c'est-à-dire, on dit que tu mais on es un peu plus c'est-à-dire, tu fais le bien. Alors, il faut comprendre que ça est très important. Déjà, on a que temps, Deutéronome, chapitre 13, verset 1. On rapidement, pour nous faire une comparaison, il y a un texte, il y a un Donc, Deutéronome, chapitre 13, verset 1, on si s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige, du prodige dont il t'a parlé en disant allons après d'autres dieux des dieux que tu ne connais point et servons-les, n'abandonne le placeur. Ce qui est prophète ou songeur, c'est que le professeur est en train de se accomplir. professeur est en train professeur de de en de de tu n'écouteras pas les paroles de ces prophètes ou de ces songeurs, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme. Ça dit, nous avons qu'on permettre pas que Mutuma le médicament mauvais pas médicament contre volontaire. Mais par exemple, prophète Moïse, que nous Avant là il faut ça l'incartation, incarnation. Moi, qu'on appelle le texte, il a compliqué, c'est comme si tu invoquais les esprits. Alors si tu as ça la bongo? salami, des salami, mais qu'on dit pourquoi puisque ce a faux prophète, a perçu prophète, prophétie, au cas n'a volontairement zambété, mon dit bongo Et on un prophète il y a, il y, a, il y, a, il y a un a Je dis prophète par rapport à passé, il y a ancien ancienne alliance. Puisque dans la nouvelle, nouvelle alliance, mais dans le nouveau testament, tout chrétien, tout disciple, il y a converti, asa messagers. messager, asa asa capacité n'est-ce pas par le Saint Esprit il y a ko expliquer ma donc, dans la minute, il y a une nouvelle alliance, prophète, ministère, et prophétie et athée. Oui, vous avez savoir que Paul a parlé de la carte Éphésiens 5. Oui, Paul a parlé de Éphésiens 5, mais il faut comprendre l'esprit de Paul à l'obélac qui Paul a qui n'a qu'à faire 5 mais Tant où Yeshua n'a pas... Quand il parlait de bon berger, il parlait de lui-même. Quand il parlait de berger, il parlait de lui-même. Quand il parlait, n'est-ce pas, de prophète, il parlait de prophète majeur. Quand il parlait, n'est-ce pas, des de docteurs, il parlait de faux docteurs, donc, bah, bah, pharisiens. C'est pour dire que non... Euh, Paul a ça qui a mis à extirper ma cambo. Oh, il y a il ba, uh, ba, compréhension facile sur ma nzambe. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'esprit Ce n'est so pas l'esprit où il n'y pas Donc, mon ake, tu vas faire des choses selon Dieu. Mais un, un, un bon prophète ne cherche même pas sa gloire. Qui a place, il va péter place, il va qui Non. Un vrai prophète, c'est celui qui, euh, so qui, quand je dis prophète, je dis moi dans un soit soit soit soit soit yembaka soit soit soit soit soit retard, devient pas dans une salle bien dans soit dans une soit soit soit soit soit soit soit soit soit soit soit soit soit soit tiona soit verset 11, Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. La première séduction, il place chaque mot à sa place. Et toi, tu crois que c'est l'Esprit de Dieu qui tombe sur lui. Ce n'est pas ça. Mais bien aimé, repentez vous Ne croyez pas à ces gens. repentez vous beau croire réellement à Yeshua. Tika Kolanda Batu. Combien de gens donnent donc de l'argent et qui sont en Afrique pour Bango. Combien de gens ils payent même le billet pour aller en Afrique pour avoir, n'est ce pas, la guérison? Combien font ces, ces genre de choses, puisque vous êtes loin de Dieu? chose permettre que les malades pas des a mais preuve n'est pas pour l'élection prochaine étape de façon que soit expérience mais ce qui ont au comme au monde, c'est des problèmes qui ne problème pas nganga et pas prophètes oh, il y a les modernes. On balique au penser de vies à venir, mais en cas, sont des voleurs, sont des impudiques. star après deux ans les couffus. pourquoi ce sont des gens qui veulent qui veulent réellement montrer ce qu'ils ont qui a, le bien acquis ne profite jamais. C'est pourquoi vous problème. ils sont prophètes dans des gens Ils prêchent tellement bien, beauza, attirer l'attention. mais dans leur cœur, il y a rien de Dieu. Il y a rien de Dieu. Marc 13, 22, le car il s'élèvera de faux prophètes, de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de prodiges et de miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Il y a plusieurs appelés, mais peu d'élus. S'il était possible, il bah, faux prophètes même pour séduire, n'est-ce pas, les bah, élus. Pourquoi? Pour un miracle, et et pourtant, le miracle ne, ne sauve pas. Le seul miracle qui sauve, c'est le miracle où il change la vie à Moutou. C'est ça le vrai miracle. Ce n'est pas le miracle, bien sûr que non, n'a malade obiki mais l'homme 80 ans au Lazare quoi qui a quoi qui a c'est pour dire que le miracle le vrai miracle, il dit quand un miracle mo sumu qui n'est pas accessible monnaie pas Jésus, c'est ça le vrai miracle. Luc 6 26 et malheur lorsque tous tous les hommes diront du bien de vous car c'est ainsi s'agissait leur père à l'égard de faux prophètes. Bisoto zabana nzambe to lingite batu ba ka mala mona biso quand je parle il y a des gens qui vont dire mais y yepo la kisanine makambo to ebiango deja tikano kaka ça ngi tamba usala mais c'est bien même. Je ne me pas que nous soit l'ingangai, non, ce pas ça. Je prêche la vérité pour que vous changer façon à sala. Ceux qui faux prophète, ce qui de que message, vous un message, vous avez changé, il y a un message, vous avez je suis en train de voir ça, ça émission, sur la il y a sur bateau tout monde, Lolo, il y a Internet, à Koufa, à la Mouka, à Zaki, ex-magicien, à quoi a commis à Kolo, Je suis en train de voir une Pour que Mekapé, Kope, Clé, dans peu cambo, tout le monde a Clé, Je suis là on a coupé ce message où on n'a pas On n'a pas un agenda caché, on n'a pas un calendrier, on ne fait pas de programme de Tibatamokili. Non, je fais ça pour faire ça. Non. Nous sommes en train réellement de vous donner la parole de Dieu. Ce qui est au Kingaï, et qui est au Bambouna, c'est au Kingaï, et tout le Timoté Manayo, change ta façon d'être, change ta façon de voir, change ta façon de vivre. Tika ma soumou yamba realma Yeshua. Nako, Yeshua tende patipo sa la ka, prière répété non. Je te dis tant aux l'andangay n'de ko zali, tika kaka kama ben na yo, yebisa ke Yesu, na bengyo na katya bo longo la ma benyo son na katya o donc bo konziyon na katya bo afin enfin ke na koma mwen solo, na bota manamolimo. limo. donc de, de, de, de suivre de faux prophètes. Arrêtez. 2 Pierre chapitre 2. prenons aussi le 2 Pierre chapitre 2 verset 1 et le Biboué. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y en aura de même parmi vous des faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux, de, eux que, que menacent menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point, car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il a, s les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir les déluges sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendre le ville de Sodome et Gomorre, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré juste l'hôte profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car c'est juste qu'il a habité au milieu d'eux, tour, tourmenté journellement, jour, journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait. Et entendez de leurs, de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de la preuve que les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires tandis que les anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nés pour être prises et détruites, et ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption recevant ainsi le salaire de leur iniquité. aussi Alors la Bible nous parle réellement Dans le faux prophète, le faux docteur. Faux docteur, faux prophète, pourquoi? Puisque le faux docteur va prendre la doctrine Yeshua à pessiango forme Maintenant le, le faux le faux docteur, lorsqu'il prêche, il ne vient pas te prêcher pour que tu comprennes. Il vient te prêcher pour au détourné connaissance aux Anangos, ils ont n'est-ce pas épanaillé. Et comme Monsieur que okay, quand il prêche même, les gens viennent pas à cause de la parole, mais ils viennent à cause de la personne qui prêche. Et pourtant, nous devrions normalement suivre Yeshua et non suivre les hommes. Soit qui n'a pas le basique au vidéo, Mais on a Il faudrait que Moutwa n'attende n'est-ce pas, Makomi pour qu'il comprenne c'est que le Seigneur veut réellement lui parler. Ce qui m'a dit que je ne suis c'est un faux prophète, un faux Ce qui m'a dit que je fanatique, c'est un faux prophète, qui que faux Ce qui Ce qui pas pas Ce qui ceux qui nous qui va enjeter, ceux qui qui monde Noé, ceux qui nous qui Ceux qui qui pas ce mais Noé a l'autre a fait l'autre caca et le caca et le caca pété, le que et il Le chemin, la vérité et la vie. La question sur de message comme d'habitude, les commentaire comme d'habitude, mais vous avez vous de vous